Salut toi, tu vas bien Oh là là, comme ça faisait longtemps. Je m'excuse. Euh, quoi de neuf depuis la dernière fois que je t'ai parlé euh, bah, Tout simplement, j'ai repris le travail hein, dans la foulée de la Deliops 55. Euh, j'ai repris toutes mes activités normales euh, en combinant avec euh, pas mal de séances de kiné qui sont très longues, euh, très chronophages. Donc euh, du coup, ça me bouffe euh, pas mal de temps dans la vie, cette affaire. Alors là, c'était euh, lundi de la semaine passée, euh, c'était la reprise du travail après les vacances, là, pour le coup. Et lundi, euh, mon épouse ne travaille pas. Et elle a eu la gentillesse de venir me chercher, euh, après ma journée de travail et ma séance de kiné, euh, pour entrer à la maison. En termes de lumière, ce soir-là, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Euh, il était moins tôt que d'habitude pour moi, hein, parce que je sortais de ma séance de kiné, il devait être 19h, 19h30 quand on est parti. Et puis c'était pas euh, la grosse chaleur, c'était vraiment euh, très doux en fait, hein, quasi printanier, comme température, donc super agréable. Euh, né néanmoins, on a roulé très chill, parce que bah, on en a profité comme ça. C'est quand même assez magique le, le co hein, que ce soit en couple ou avec n'importe qui d'autre. Et puis tu vas voir que avec l'itinéraire qu'on a emprunté, euh, alors on a eu la chance de pouvoir rouler de front assez souvent pour papoter, justement, parce qu'on a pris pas mal d'extra-urbains, de, notamment le, le bois de Boulogne, et ça s'y prête très bien. Donc, c'est agréable de rouler en bonne compagnie et de pouvoir papoter tout en roulant comme ça. Et alors, en ce qui concerne l'itinéraire, c'est un itinéraire que je t'avais déjà partagé, mais de nuit, donc ça va être quand même relativement différent. Euh, là, c'est la, la belle lumière de fin de journée, et puis la douceur, alors que je te l'avais présenté euh, à l'automne dernier. Euh, donc là, on est sur les maréchaux, euh, sur le boulevard Victor, euh, puis ensuite, euh, boulevard du général Martial, Valin. Il euh, y a une petite zone, comme ça, qui est en travaux euh, sur la bande de, sur trottoir. Ça fait euh, quelques mois que ça dure, d'ailleurs, hein, puisque euh, depuis, depuis fin mai, début juin, c'est comme ça. Et euh, on va remonter euh, le, le deuxième col, la deuxième phase du, du col de France Télé. Ça fait toujours un peu mal au, au, aux pattes, surtout quand tu viens juste de partir et que tu n'as pas, pas beaucoup tourné les jambes. Et puis euh, ensuite, on va aller euh, chercher euh, bah, le plus logiquement possible euh, le bois de Boulogne. Voilà, pour aller se mettre au vert et au frais. C'est fou, euh, pendant les grosses chaleurs là, cet été, quand je, quand je faisais mes trajets vélo-taf, c'était tellement bon d'entrer de, de, dans le bois de Boulogne, instantanément tu perds 4-5 degrés, hein, réellement. Euh, c'est quand même pas rien. Et donc ça fait une espèce de poumon sur mon trajet. Et puis j'y passe quoi 4 ou 5 km J'ai pas bien regardé précisément, mais c'est dans ces eaux-là. Ouais. Le Garigliano qui est magnifique euh, le matin quand j'y passe et le soir aussi dans cette lumière. Bon, là, j'ai pas eu la démarche de te tourner la, la caméra sur la droite, comme je fais parfois, pour t'offrir un petit plan sur la, la tour Eiffel. Et où le, le, le petit ballon, euh, une espèce de petite montgolfière attachée à un câble. Euh, le fameux feu, ensuite, après le pont, où, si tu le bourres pas, tu l'as pas à verre. C'est pas possible. Euh, alors, il y, y a quelque chose qui est vraiment très important dans ce que je suis en train de te proposer comme image, là. Donc, c'est le 19 août. Euh, C'est extrêmement calme C'est-à-dire que moi-même je redécouvre totalement Alors parce que bon, ça faisait quelques semaines que j'étais en vacances Mais euh, de toute manière je redécouvre totalement mon itinéraire Parce que qu'il est beaucoup plus allégé euh, en trafic qu'à l'habitude C'est infiniment plus agréable Avec un effet de bord aussi euh, Si jamais tu as l'habitude de rouler dans des axes un peu moins gros que sur les maréchaux Attention à vous quand il y a beaucoup moins de monde, le, le petit danger, le petit effet de bord, c'est que le, souvent les gens roulent plus vite. Ils circulent plus vite et du coup, euh, et, et, et paradoxalement, sont moins attentifs. Ils ont plus de place pour te laisser de la place, mais ils ne le font pas forcément. Euh, néanmoins, très peu de trafic, mais j'ai trouvé qu'on avait croisé quand même pas mal de cyclistes. On tourne et tout droit. Et on aura, on aura vert, on aura rouge là où il y a un bus qui est arrêté. Ça m'a réconforté, euh, ça vient confirmer cette tendance générale euh, quand toutes les personnes qui observent euh, la quantité de cyclistes euh, dans les rues de Paris et euh, les villes avoisinantes, euh, il y en a vraiment réellement de plus en plus et c'est flagrant. Alors évidemment on a beaucoup papoté. Hein on en profite, <rire> on n'a pas des horaires, euh, je, je vais rentrer un peu dans la vie privée, euh, ça peut paraître pas très intéressant, mais euh, c'est juste pour te dire, parce que je me raccroche à cette vidéo, c'est bah, quand on fait une petite, euh, un petit 50 minutes de vélo tous les deux, bah, on, on en profite pour papoter parce qu'on est rien que tous les deux, il n'y a pas les enfants, et puis euh, à la maison on a des horaires qui sont un petit peu euh, pas très compatibles non plus, donc on ne se voit pas tant que ça à la maison avec ma tendre épouse, donc c'est plutôt sympa de rouler tous les deux et de papoter comme ça. Et puis, bah, le, le, je me souviens qu'on bah, a parlé pas mal de l'itinéraire et tout. C'est la première fois qu'elle m'accompagnait, figure-toi, qu'elle m'accompagnait sur cet itinéraire euh, au retour du travail, depuis un an qu'on est besonné. Alors, on a déjà fait plein d'autres trajets parisiens et tout, et puis pour revenir euh, de Paris euh, tous les deux. Mais euh, mon pur trajet vélo-taf, euh, là, c'est le trajet standard, je vais dire, pour, pour mon retour. Si j'ai pas envie de me poser la question, de me dire, tiens, par où je passe ce soir, j'y vais au radar par ici, et ça passe tout seul. Allez. Sur le carrefour des anciens combattants, il y a toujours un petit peu coton euh, quand c'est chargé. Bah là, du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, on va s'engouffrer euh, dans le bois de Boulogne, euh, aller de l'Espérance, puis plus tard, la route de la longue queue. C'est bitumé, il n'y bon, a pas de véhicule motorisé qui passe par ici, mais c'est un relativement bon bitume, donc c'est quand même super agréable. Sauf quelques endroits, 2-3 spots où il y a des racines d'arbres qui ont un peu de, tout défoncé voilà, sur la descente vers l'hippodrome de Longchamp. Donc on longe l'hippodrome de Longchamp et l'anneau cycliste de l'hippodrome de Longchamp, qui est un petit peu en contrebas à gauche là. Voilà, présentement, ce sont les, les centres de loisirs de la mairie de Paris qui s'installent euh, ici tous les étés. Et puis, ils vont pas tarder à démonter ça euh, début septembre. Donc, euh, dans, dans ces moments-là, effectivement, il y a des véhicules euh, qui sont stationnés pour euh, charger un petit peu tout, euh, tout le matériel qui replie euh, pour l'année. Avant de les réinstaller l'année d'après. Quelle lumière Mon Dieu, mon Dieu Comme c'est joli et donc je disais, bon alors ça compte pas euh, évidemment sur euh, l'anneau cycliste, hein, tous les vélos qu'on voit là. Mais euh, voilà, sur cette allée de l'espérance, on en voit aussi pas mal. Et euh, typiquement, il y a, y a quand même pas mal de gens qui se déplacent, euh, qui sont pas en mode sportif, un petit peu comme ce, ce cycliste en lycra qu que je suis en train de dépasser là. Voilà. -être, alors On m'a dit à plusieurs reprises, tiens tu avais parlé de l'allée de, de, de l'espérance et de la route de la longue queue, euh, du coup je passe par là maintenant, alors peut-être que voilà, à force de partager des images des euh, uns des unes et des autres et, et, et les miennes propres. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe ici euh, bah, J'ai découvert ça euh, cette semaine, euh, et puis même euh, au milieu de l'été aussi, avant, avant les vacances. Euh, bah, ce coin-là semble être un nouveau repère euh, aux dames qui travaillent de leur corps. Ça donne un petit côté euh, euh, di différent hein, en termes d'ambiance et tout ça. Euh, voilà. Ça rôde un petit peu dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas, il y a exactement le même phénomène au bois de Vincennes, hein, que j'ai beaucoup fréquenté, euh, pas pour ces raisons d'ailleurs, mais... T'as vu, il y a plein de gens qui se promènent. Pour faire du vélo. Hein. Et euh, d'ailleurs avec les enfants, Donc j'avais repéré, il y, a, il, y a, il y a deux genres de spots. Hein, il y a les spots avec ces dames qui travaillent dans leur corps. Et puis il y a des spots qui sont quand même vachement plus... Euh, euh, je dirais dangereux quand tu te balades avec tes enfants à vélo, c'est les spots des exhibitionnistes. Alors bah, je ne sais pas trop où ça se situe au bois de Boulogne, mais euh, au bois de Vincennes, euh, j'étais tombé dessus par hasard avec euh, notre aîné quand il était tout petit sur le siège euh, Bon, Il a fallu lui dire non, non, le monsieur il fait pipi. Il fait pipi tout nu, mais il fait pipi quoi. Bon, voilà. Après, euh, bon, ça ne mange pas de pain non plus. Voilà. Et puis euh, tu, tu sais euh, adapter tes itinéraires et les éviter un peu. Mais là, avec les mesdames, là, actuellement, bah, du coup, on voit pas mal de gens qui rôdent. D'ailleurs, ils sont rusés, euh, les clients. Hein, euh, ils se déplacent beaucoup à vélo. <rire> mais euh, j'en ai filmé un euh, en scooter. Bah, voilà, euh, route de la Longueue, mais euh, en scooter, qui était en train de chercher la, la madame. Et pendant ce temps-là, je t'ai offert un petit ralenti sur le nouveau vélo de mon épouse. Donc c'est un euh, 211 MR4. Voilà, c'est exactement le même modèle que celui que je t'avais présenté euh, cet hiver, mais qui partit pour de nouvelles aventures, un peu contre son gré, euh, beaucoup. Et euh, voilà, bah, c'est le nouveau modèle, qui, qui, qui a l'air tout à fait noir comme ça, mais il est censé être vert, lol. <rire> parce que je troll beaucoup sur internet euh, sur la couleur des vélos, hein, parce que je suis un fan de vélos noirs, mes trois vélos sont noirs, donc je suis toujours en train de dire, euh, <rire> pour, pour déconner. Hein. Euh, que euh, les vélos noirs sont plus rapides que les autres. Voilà. Et là, son vélo vert, euh, en l'occurrence, il, il apparaît quand même très très noir, su mais suivant les, les heures du jour, euh, parfois, on, on arrive à distinguer le vert. Là, je te mets au défi de le, de le voir vert euh, à l'image, ici. Euh, présentement, elle me demandait, tu vois, elle me disait, mais pourquoi tu ne restes pas sur la route, ici je lui dis bah écoute j'ai pris l'habitude de passer là avec mon croix de fer. Là j'ai pas mon croix de fer, j'ai mon reachback. Je suis plus à l'aise au niveau de mon épaule qui est encore un petit peu handicapé. Donc pour la reprise du, du vélo taf quotidien, je l'ai joué tranquille. Avec le reachback et le cintre droit. Et là elle me demandait, mais alors pourquoi tu passes par là Donc je lui disais. En fait, ça passe très très bien avec le reachback, même s'il a des pneus très fins. Parce que c'est un stabilisé qui est bien bien fait quand même. Donc ça passe tout seul et ça m'évite de passer. Alors c'est plus vrai par la suite. Mais sur toute cette portion où je suis sur le chemin, le bitume est défoncé à cet endroit-là. Donc il est plein de rustines dans tous les sens. Il n'est pas très agréable et puis il y a des petits îlots pour faire ralentir le trafic. Le problème c'est quand tu passes dans ces petites chicanes d'îlots, parfois on te dépasse sauvagement et avec pas du tout l'espace qu'il faut. Donc c'est pas très agréable Et comme ça passe très bien sur le chemin. Je m'en prive pas. Ce type de chemin avec lequel tu peux passer avec n'importe quel vélo, même un vélo de route tout carbone avec des tout petits pneus. Évidemment que ça passe super, il n'y a pas besoin de s'acheter un VTT pour aller sur ce type de chemin. Alors on est à Naïy, on traverse la méga autoroute urbaine qui permettait de, à gauche d'aller vers la Défense. Et puis on va se concentrer sur les, les moyennes rues qui sont pas tellement des rues de passage, mais un petit peu, mais c'est quand même pas mal de l'habitation. Il n'y a jamais vraiment trop de trafic quand même sur cet axe, mais c'est un moyen plutôt paisible de rejoindre le pont de Courbevoie. Bah, j'ai jamais eu une onde verte comme ça ici. Sinon, il y a les, les quais de Seine, hein, pas très loin, à 200 mètres sur la gauche, mais alors là, ça, ça roule très fort. Donc quand j'ai les watts et les jambes et envie de rouler très très vite, je vais par là, mais sinon, je reste dans les petits trucs calmes de Neuilly. C'est quand même plutôt sympa. Là, il doit y avoir quelqu'un connu qui habite parce qu'il y a toujours des policiers ici. Bah, trop la flemme de faire un Google pour savoir. Voilà, si tu sais, n'hésite pas. Hein. On voit qui c'est, au 62-600, qui habite là. Mais euh, effectivement, il y a toujours une, une brigade de police là, enfin, une, une voiture avec euh, plusieurs personnes dedans qui attendent. moteur allumé, la clim, tout ça. Oui. Oui. Parfait. <rire> 7 sur 7, 24-24. Merci bonne route ah, Je veux pas balancer là, mais elle est partie comme une balle, euh, lui a presque un petit peu grillé sa priorité à droite, quand même pas, du coup moi je m'arrête, et puis comme il avait décéléré on va dire, il s'est arrêté, il m'a gentiment laissé passer. Écoute je prends, hein. ça me permet de rejoindre ma tendre épouse. À gauche c'était l'île de la Jatte, hein. on va la traverser, donc euh, au moyen de deux ponts différents, donc sur l'axe du boulevard Minot en fait, hein, qui part... Euh du tout début de Neuilly, Paris, qui continue comme ça. C'est un gros axe départemental où ils sont... Alors ici, il se trouve qu'à cet endroit-là, dès lors qu'on passe sur les deux ponts et qu'on traverse l'île de la Jatte, il n'y a plus rien de cyclable. Mais rien, même pas de trottoir cyclable officiellement. Il n'y a plus rien alors qu'il y a de la piste tout du long depuis Paris et puis une voie de bus cyclable dans l'autre sens. Et la grande nouveauté, c'est ces travaux qui durent depuis l'année dernière sur l'avenue de Verdun, mais là on s'évade par en haut, par les petites rues. Et sur l'avenue de Verdun, ils sont en train de réaliser un axe cyclable jusqu'à la gare de Colombe. Ce sera plutôt pas mal parce que bah, euh, c'était tout l'ascenseur émotionnel de cette avenue de Verdun euh, avec euh, quand même euh, une voie de bus, mais qui n'est pas euh, officiellement cyclable. C'est-à-dire Elle n'est pas siglée en tant que telle. Après, tu as le choix. Bah, soit tu la prends, mais tu, quelque part, tu resquilles un peu. Hein, tu n'es pas censé rouler dessus. Soit tu prends la chaussée, mais alors là, les automobilistes comprennent pas du tout et te rebalancent sur la voie de bus. Faut choisir. Mais c'était très très mal accueilli sur la chaussée à cet endroit-là. Si jamais t'as l'audace de, de respecter euh, finalement scrupuleusement le code de la route et, et de te coller sur la chaussée plutôt que sur la voie de bus qui, a priori, n'est pas autorisée. Il y a quand même une petite différence. c'est Un petit point de sémantique qui me rassure et qui fait que je l'apprends toujours, c'est que en l'absence d'interdiction, <rire> je pars du principe que j'ai le droit d'y aller. C'est un peu malhonnête. Hein. bon Je mets une main de pensée. Mais comprends-moi, euh, si jamais il y avait des panneaux d'interdiction... Euh, comme on le voit euh, sur pas mal de voies de bus à ce moment là évidemment je ne me poserai pas la question je n'irai pas dessus mais guess what en général quand tu as un panneau d'interdiction de voie de bus c'est que tu disposes d'une piste Voilà. là il n'en est rien encore pour le moment euh, bah, si je commence à, à commenter des <rire> les endroits où je ne suis pas passé sur la vidéo euh, je ne suis pas rendu donc on est euh, bah dans les petites rues de Courbevoie, les petits axes. Alors là, Pour le coup, on va vraiment pénétrer dans du pur résidentiel, donc toujours très calme. Hein. Ce sont des zones 30, euh, avec euh, sens unique et double sens cyclable pour nos homologues qui arrivent dans l'autre sens. Donc c'est très pacifié, hein, comme itinéraire. Et pour couronner le tout, il y a pas mal de ralentisseurs euh, qui n'ont pas l'air de trop ralentir les motos. Ah voilà. Désolé, voilà. je commence mal la nouvelle saison, hein. j'ai voulu la suivre, et bien je l'ai suivi, hein. et puis moi j'ai eu pile au rouge celui-là, je vais me fouetter avec une chaîne rouillée, euh, j'en ai déjà parlé, hein. quand ça m'arrive ce genre de choses, euh, évidemment c'est pas intentionnel, et c'est un peu le piège quand tu circules à deux, et que tu suis une personne qui passe à l'orange, coquinette. Euh, sinon elle se tenait, hein. elle était sage <rire> Elle roulait paisiblement Elle savait que moi je voulais y aller tranquillement C'était ma rentrée des classes plus ma rentrée de kiné Autant dire qu'il m'avait totalement défoncé le bras Donc j je le lâchais même assez souvent parce que c'était vraiment pas... Euh... <rire> c'était un peu dur, cette reprise. Le soir, là, j'étais un petit peu euh, en dolorie. Donc, elle était gentille, elle roulait pépère. Mais, pour ceux qui ne savent pas, elle a la caisse. Hein. Elle a monté, avec son MR4, donc, en monoplateau. Hein. Elle a monté le plus haut col routier d'Europe. Hein. Le col de l'Iseran, rien que ça, madame, monsieur. La fleur au fusil, elle n'a jamais posé le pied au sol. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, génial. Le vélo est validé. Euh, voilà. Euh, tout va bien. Et la cycliste aussi, parce que a la caisse comme jamais, et ça me fait plaisir. Évidemment, j'ai pas pu participer à ça parce que d'abord, j'avais pas du tout assez de bandes dans les pattes de l'année, donc ça servait à rien déjà pour le cardio d'y aller se faire du mal alors que tu n'as pas roulé dans l'année, d'une part, et d'autre part, de toute façon, j'ai la position au centre-route et j'ai une toute petite autonomie, quoi. Je, au bout d'une heure c'est bon j'ai ma dose, donc euh, quand tu pars à 4-5 heures à la journée et qu'il faut qu en plus que tu mettes les mains au bas du centre pour aller freiner et, et bien te crisper là dessus, je, mécaniquement en plus je ne pouvais pas faire ça, donc euh, c'était un petit peu la tristesse des vacances voilà on a emmené qu'un seul vélo et puis elle est allée rouler mais elle était roulée avec un ami elle ne roulait pas toute seule, c'était le principal pour elle et puis voilà, on est rendu à Colombes à présent, sur l'axe qui longe le tramway. Donc cette, cette bande cyclable partagée avec les piétons sur le trottoir, et puis avec pas mal de discontinuité où tu repasses dans des contre-allées. Et puis beaucoup de feu, parce que c'est un axe partagé aussi avec le tramway. Donc ça veut dire deux fois plus de feu, hein, parce que quand les tramways passent, bah, tous les feux sont verts. Bon, pas pour les, pas pour les scooters visiblement. Bon, dit le mec qui est passé pile au rouge euh, deux kilomètres avant. C'est pour ça que je j'essaie toujours de rester assez euh, modéré dans ma manière de d'appréhender euh, les mauvaises actions des uns et des autres, les unes et des autres euh, sur la chaussée, que ce soit les cyclistes, que ce soit les piétons, que ce soit ce mec qui traverse la rue euh, juste dans la roue de ma tendre chérie, avec... Euh, le gros danger pour elle, quand même, à ce moment-là, parce que même si c'est un piéton, hein, de prendre un piéton à vélo, ça fait très très mal. Et tout ça pour aller récupérer sa voiture euh, garée au milieu de, de la chaussée, carrément. Bon, bref. C'est pour ça que je. Souvent, on me trouve très modéré, trop modéré, hein, on me le reproche. Hein. Si vrai, euh, ça, me dire, mais bah, dis donc, euh, t'as beaucoup d'eau, j'en trouve un, quand même. Moi, euh... bon, je serais déjà là en train de casser du rétro, en train de ceci, en train de du cela. Bon, euh, effectivement, après, il faut faire ton propre euh, aggiornamento aussi euh, sur ta manière de, de rouler. Et puis, euh, bah, voilà, personne n'est parfait non plus. Hein. Après, je suis d'accord que quand je fais une connerie, en général, je mets pas l'intégrité physique des personnes qui partagent la chaussée avec moi euh, en jeu. Voilà. Alors que ça arrive quand même, malheureusement, euh, trop souvent qu'on mette mon intégrité physique, personnelle euh, en jeu, dans la balance. Cette lumière, quand même, euh, à la fin du point de besoin, là. Bon, alors sinon j'avais un petit message à t'adresser. Bon, après cette longue période euh, d'absence, je, je m'excuse encore. Je tenais à t'annoncer officiellement que je vais continuer à produire des déliops, mais euh, je vais mettre un peu la pédale douce. Je vais en faire moins. Je hein. pas à une déliops par semaine. Je pourrais pas le faire euh, pour plusieurs raisons. D'abord, pour les questions de temps. Et puis en plus, euh, parce que je peux moins faire varier mes itinéraires que quand j'étais parisien... Euh, à 100% de mon domicile à mon travail. Voilà. Donc euh, ça fait quand même peu de nouveautés. Voilà. Je suis même en train de réfléchir à, à notre concept aussi, éventuellement. tu as pu voir quand même sur la rue Maurice Berthaud, euh, ces deux bandes cyclables. J'en ai parlé sur Twitter, euh, la ville de Beson a, a réagi là-dessus en disant qu'ils allaient regarder. Bon, euh, je suis passé toute la semaine, il euh, y a toujours des voitures garées sur les deux bandes cyclables euh, de part et d'autre euh, au tout début de la rue Maurice Berthaud. À titre personnel, je m'en débrouille. voilà. Euh, mais c'est un endroit où je passe très fréquemment avec mes enfants. Et là, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a une voiture qui arrive en face et que tu n'as pas la place. Hein, parce que c'est garé de part et d'autre et ça passe mal. Donc euh, j'attends un petit peu plus de la part de la ville de Beson là-dessus. C'est un peu dommage parce que bon, il y a quelques aménagements à besoin, pas tant que ça, hein. pas tant que ça, mais par rapport à ce qui se fait autour, <rire> c'est quand même pas mal du tout. Mais il y a un, il y a un vrai problème de respect des, des aménagements, que ce soit sur Maurice Berthaud, que ce soit sur euh, l'axe départemental euh, de la fin du tramway. Que enfin, vraiment, il y, a, il y a un gros problème d'éducation et. Euh, et de respect, et, et je, je crois, hein, parce que bon, voilà, c'est toujours euh, la même piste obligatoire sur le trottoir pour descendre le long du tram euh, et du bus, donc du haut de Beson vers le bas, euh, et puis il y a toujours les mêmes bagnoles garées devant le même garage automobile, euh, en plein sur la piste obligatoire, bon, bref. Alors, est-ce qu'on résumerait pas un petit peu euh, cette euh, soirée de retour de, de Vélotaf euh, mon dieu c'était bien, c'était bien voilà, parce que Paris respire là, au mois d'août, c'est le bonheur. Habituellement on profitait un peu plus du mois d'août, un peu plus longtemps d'ailleurs. Quand je dis profiter du mois d'août, c'est travailler au mois d'août à Paris. voilà, Parce que vraiment c'est là où tu profites de la de la ville sans tous ces petits problèmes euh, liés au trafic, justement. Et euh, c'est tout un bonheur. Bon bah là c'est semaine de pré-rentrée, hein, voilà. Euh, ça, va, ça commence déjà à bien se charger et puis voilà, ça va aller en s'empirant et puis euh, la semaine prochaine, euh, ça y est, on sera rendu vraiment euh, dans nos petits travers habituels et nos petits tracas euh, liés à la surfréquentation de certains axes et d'aller chercher les petits chemins de traverse un petit peu hein, à gauche à droite. Bon, écoute, si tu es rentré, si tu t'apprêtes à rentrer, eh ben, une bonne rentrée à toi, hein, euh, à l'école, au travail, euh, je ne sais où. Voilà. Et puis je te revois avec plaisir, je te recause avec plaisir très rapidement, un de ces quatre. Un petit bisou, comme d'habitude, et à bientôt. Salut